Seigneur, sur les cinq continents, en haine de la foi, tant de chrétiens sont menacés, persécutés. Signe de contradiction, animés du seul désir d'aimer, ils meurent pour toi qui es l'amour. Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs, aveuglés par la haine et la violence que le sacrifice et le pardon de leurs victimes les mènent sur un chemin de conversion. Vierge Marie, toi qui la première éprouva dans ta chair le glaive, invoque pour nous l'esprit de force, qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, qu'il renouvelle notre foi et nous donne le désir de témoigner, en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur. Amen. Retrouvez d'autres prières sur mission-web.com.